les gouttelettes de poudre. Les poudres fines présentent parfois des analogies troublantes avec les liquides. En inclinant le support, la poudre fine s'écoule à sa surface. Peu à peu apparaissent une multitude de gouttelettes de poudre semblables à des gouttes d'eau qui s'écoulent sur une vitre.